Oh là, là là quelle bande de mecs à chier sérieux. Oh là là. On rejoint une game où ça arrache kit. Les games déjà lancées, vraiment, faudrait... Un cancer. Le marker, c'est bien ça. Un sniper à deux balles. Un sniper de fond de map, full visé. Oh là là, mais non, mais vas-y, ça va pas... Ça va pas recommencer Recommencer les games avec des putains de snipers à deux balles. Ah, attention, ça va arriver derrière. Je vais cover ici parce que ça vient souvent derrière. Voilà pourquoi je vais cover ici. Ça, c'est un truc que beaucoup de gens n'ont pas dans la communauté code. C'est des connaissances simples du mode de jeu. Voilà. C'est simple. Hein. Il y en aura sûrement un autre dans l'affaire à un moment. Voilà. Essayez de venir par là ou par la droite. Et là, on leur a mis un full point et on repasse devant. C'est propre. Oh non, c'est moi qui me le mange. Oh, on est en train de gagner. J'ai au moins ce plaisir là. Le point stratégique est sécurisé. Il y a une partie qui va arriver là. Voilà, oh regardez. Oh dommage. Vous vous attendez à ce qu'un snipe ça rush Non, mais hey oh, les gros beauf là. On demande pas au snipe de rusher. On demande d'éviter de se poser comme des grosses pétasses sur des lignes fixes. C'est plutôt pas mal aussi. Ça implique pas de rusher et de faire des 3-6. Hein. Voilà pourquoi les snipers dans les modes à objectifs, c'est le cancer. Ce qui servent à rien. Voilà, regarde, il a pris son kill, son équipe n'a pas avancé, il n'a pas avancé, il a toujours sa ligne de merde, l'apport zéro. Ah non, on va essayer de les brainer, le Voilà Regardez Let's go. il faut être dedans. On sait bien, on score des points même si on est... Mal placé. Yo Zach Nani Hello Trop chiant les snipers à devant. Bien ou quoi beau gosse voilà. oh, oh, oh. Qu'est-ce qu'il a pris Il est chaud ou pas le Aimrexia 39-18 Ah moi bah, j'entends pas parler Tu veux qu'on joue à la prochaine ensemble Invite hein Ouais bah vas-y quoi bon. Vas-y invitez les beaux gosses hein et bah voilà, 31-13, vous voyez. Et que je tombe pas dans une équipe pourrie. c'est n'importe quoi. Bro. Et qu'on tombe pas dans une équipe de chiens morts, bah ça va beaucoup mieux. Allez, ah, on accepte. Wesh, ouais, le ça frère, le voir. boss. Ça va ou quoi Bien. Bah bien, bien. Vous savez pas, c'est toi en vrai. Au début, on a dit, bah attends, il doit gagner. Ah, ah bah c est c est si, si, si, c'est moi, c'est moi, mais vous êtes chaud, ça me fait, ça me fait chaud au cœur <rire> Bien sûr, gros Et ouais, tomber et sur euh, des euh, mecs bons. Bon. Ah. Bah, voilà, regardez, ça frérot. Fait, bizarre de voir. Euh... Ah, dans la game ah bah gros on est ensemble hein On joue ouais, au jeu ça. hein Quand je, je tombe dans vos games même en direct d'Estonie tu te rends compte <rire> <rire> Oh merde la connexion avec l'autre a été perdue <rire> ah oh bah tiens pile au moment où je parle d'Estonie <rire> ouais, vas Vas-y tu, vas tu peux, vas tu peux lancer vos gosses Je veux que HP hein ah, euh, ouais ouais HP Domi euh, comme tu veux 4016 je pensais ok putain Re Quand on rejoint une game alors qu'on est déjà 3 c'est vraiment que dans la game c'est chien d'eau Ouais c'est chien d'eau On peut mais c'est encore gagnable Donc vas-y go faut qu'ils aillent en la gagne celle-là Ça Allez, allez, on va prendre le point. On a récupéré le point, on est bien. Point stratégique contesté. Wesh. On <rire> Il t'es où le contest Vraiment je le trouvais pas les gars. Wesh les gars, salut tout le monde, salut à ceux qui viennent d'arriver, salut à toute ma team insomniaque. Je crois que vous êtes encore levé Aster, je crois que vous êtes encore 900 sur mon stream maintenant. Vous avez quoi demain Taf, cours, rien, chômage. Quel, quel est votre état d'armes Ah ouais, la faire, ils l'ont cassé en fait, vraiment. Bah, avec certains accessoires, ça va, ça limite euh, le recul horrible qu'ils ont mis. Mais sinon, oui, ils l'ont bien niqué. Ah, Oh, dommage. Chômage, distanciel, quelle heure en Estonie Bah, en Estonie, il y a une heure de plus, donc là, il est 3h15. Allez, let's go, go contest, parce qu'on est en train de perdre ça là. Allez, go dedans! Et désolé pour le moment de tout à l'heure où j'ai un peu ragé, c'était pas c'était pas cool. Mais il, il y a des moments où Call of me fait vraiment rager. Donc excusez-moi. Je n'aurais pas dû hurler de cette bac. manière. Non. GG, gros. Je pense que le plus important c'est pas de ne pas faire d'erreur, c'est d'essayer de ne pas les refaire. Enfin, pas de ne pas les refaire, mais d'en être conscient. A ta gauche, à ta gauche, frérot, il est passé. Ouais, c'est possible, il est mort. Je suggère. Ah non, M.C.S. <rire> dommage. Ah, aug, le son pas en vrai. Il est tapé dans un goût. Oh, ce qu'il a pris. Dans le spawn par contre. Ah, dommage. dans mon dos. Allez, go next. On leur laisse, on leur laisse ça. Bien sûr, on est next. Bien sûr, on est next. Je les ai enculés. <rire> Je les ai enculés. En Dommage. Bon, ils sont encore tous là-bas moi. Hélicoptère. Je vais essayer de péter l'hélico. Je crois que je l'ai tué avec toi les hélicos. Hein. C'est bon je l'ai pété. pété. Je l'ai pété, je l'ai ouais. pété. T'inquiète beau gosse. Ah vous êtes mes frérots, vous vous êtes bons Vous me mettez de bonne humeur. Et eh bah, je suis heureux alors. <rire> c'est bon, la soirée elle est cool alors. Bien sûr. Oh. J'ai pris le spawn normalement. Let's go. go. Vous avez vu la remontada qu'on leur a mis Il y avait 100 à 10. Hein. Oh la remontada avec les abonnés. Le oh AKU. Oh ce qu'elle a pris. Dommage, dommage. Aïe aïe aïe. Oh let's go. Allez, c'est pas encore où oui, les Les deux Les Alex. On continue à jouer propre. Et bah voilà Mais ça, c'est une leçon de Call of Duty avec les abonnés, ça Le haut bas, il est vraiment pété sur le ce jeu. Hein. C'est à dire euh, Tu te baisses, tu te relèves, tu te baisses, tu te relèves. Avec les SMG en, en rapidité. Le let's go Les gars, je vous serre la main dans le respect des gestes barrières, voilà, je tenais à le dire. <rire> Trop sympa, ils sont trop sympas. ils m'ont oh, mis oui, le smile, cette game m'a mis non. le smile Ah oui non mais regarde, regarde, regarde la killcam, c'est pour vous les gars C'est Bibi qui régale <rire> Alors ah non, non. Eh, bête d'ambiance Hey eh, Youtube j'espère que vous avez kiffé ça, Youtube j'espère que vous avez kiffé ça, vive les abonnés, vive vous, je vous aime Mouah.